ça. Vous savez que les périodes où ils ont les messages pour vous, je dois absolument parler. Donc, euh, comment est-ce que je peux savoir que je suis choisie je vais vous donner quelques signes. On avait déjà parlé de ça. Euh, avril, mai. Non. Au mois de... de entre septembre et de, de décembre. Voilà. J'ai beaucoup parlé de ça, donc. J'ai beaucoup d'abonnés qui sont nouveaux sur la page. Je vais vous faire une sorte d'update. Un choisi... A beaucoup de caractéristiques. Premièrement... Tu es très souvent détesté par ta famille. Et parfois tu ne comprends même pas pourquoi. Peut-être c'est ta mère. Bonsoir le roi Fosso. Peut-être c'est ta mère qui te déteste. Peut-être c'est tu as grandi avec ta tante. Parfois même tes soeurs ou tes frères te détestent parce que tes parents t'aiment trop. Bonsoir le roi Célestin. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Les morts étaient saturés sur WhatsApp. Donc, j'ai juste répondu à quelques personnes. Je vais répondre après encore. Donc, euh, Aurélie, c'est parce que tu es fake que tu prétends. Quand tu arrives devant les gens, tu ne... Sois vrai. Sois vrai. On va te donner l'argent que tu cherches. Mélène pas forcément, le parfum peut signifier quelque chose Bon attendez, je vais enseigner sur les choisis Parce que c'est ce que j'ai à vous dire, ça va vous aider Donc, Les choisis sont généralement détestés Et les gens qui vous détestent en fait Ils le font parce qu'ils sont menacés par vous Il y a quelque chose en vous qui les menace Genre tu as quelque part, quelqu'un voit. façon sans que tu seras riche Tu viens d'arriver dans un pays, tu viens avant en Angleterre supposons tu es choisi, la personne voit en toi, tu es intelligent, tu es sais, ceci, si ça les nerve. Il y en a qui ont même monté des coups contre les autres personnes pour qu'on les, les rapatrie. Parce qu'ils ont vu que, avec l'énergie que tu as, si tu fais seulement deux ans là-bas en Angleterre, tu vas faire ce que eux, ils n'ont pas pu faire en 15 ans. Oui, un peu. Donc, je rappelle que je n'ai pas répondu à tout le monde parce que... J'ai fait un long voyage, donc je vais un peu me reposer. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie hein, pour lire vos énergies tout ça. Oui, marie là je vais te répondre. J'ai répondu à quelques personnes. Tout à l'heure, je vais continuer. Donc, première chose, hein, un choisi... C'est quelqu'un qui est détesté parce qu'on sent en toi. Ils sont intimidés par la puissance qu'ils sentent en toi. Donc, quelqu'un te voit, il voit que tu es d'abord belle. Tu as les belles jambes à moi j'ai ri. Est-ce que vous quelqu'un pour vous détester parce que vous êtes belle eh, tu as les jambes hackées, ça l'énerve. nerve. Alors que si elle prend tes jambes, si elle te tue, elle ne va pas avoir les jambes hackées. Mais elle va te détester. Je ne savais pas que j'en encore... Avec toute la fatigue, aussi, je ne savais pas que j'en ai encore rire. Bon. La personne voit, tu es... Tu as les belles jambes, tu as... Un beau ventre Alors que tu as trois enfants, tu as un beau ventre plat elle, elle a un enfant Son ventre est gros, ça l'énerve Ou bien vois-tu une belle poitrine là Tu es bien formé Tu marches avec tes pieds arqués comme ça là Je sais pas. On peut te détester pour rien, pour les belles trucs Tu marches avec ton charisme ça l'énerve ça énerve la personne donc comment ça va où tu es choisi tu es détesté tu es très détesté par les gens on te met tu viens chez ta tante vivre dans la chambre de dehors voilà tu es tu es brune oh. Regarde comme ça, la est, hein? sont garés comme ça. Elle <rire> hey, voit ta peau est lisse. T'as même pas un bouton. Hein? <rire> Écoutez, on m'a trop détesté. Je sais pas pourquoi. Je vous jure, comme ça, parce que c'est maintenant que je comprends que les gens l'avaient senti mon énergie depuis. Tu arrives quelque part, peut-être que tu es tellement gentil. Tu arrives, son, son, son mari dit, mais c'est qui là-bas? Oh, c'est ma nièce, c'est ma nièce, c'est l'enfant de ma fille. C'est l'enfant de ma soeur. Il dit, waouh elle est tellement gentille. Wow, ta nièce, elle est gentille. Elle te déteste. Tes attentes. Oh... Bonsoir ma fille Nadine Elle te déteste Si à moyen, elle parle même contre toi Oui, on dit que tu as des grosses fesses Alors qu'elle voit les fesses Kardashian que tu as à la saline Mais les choisies sont belles Les femmes choisies sont belles Il est que Bastos Tu as tes 45 piches comme ça là Les jeunes de 22 ans te draguent encore Ça énerve tes soeurs Tu mets tes pantalons aux on frère, ça moule tes fesses là ah. Moi-même c'est là, je parle souvent des choses, ça m'amuse seul <rire> C'est vraiment comme on parle des choses comme ça là Ok, bonsoir la reine Olga. <rire> Écoutez, c'est tellement subtil. C'est comme ça que vous allez reconnaître toutes vos personnes qui sont jalouses là. Tu t'habilles, tu sois avec ta soeur le soir là. Tu viens de m'banger. Elle te voit et ne te dit pas que tu es bien habillée, que tu es belle. Vous sortez toute la soirée là, les gens t'apprécient, ça les neuf. On dit waouh! Waouh! Et la robe que tu as mis la 100 balles, tes fesses, alors que maman m'a mamie hein. Cinq hommes te draguent dans la soirée là, le Ta tante est à jean en face qu'elle attend ta fin. Maman. Hein, Rosine? Elle attend ta fin. Eh oui? Et le genre de personnes là, hein? Pour savoir ce que tu as choisi, ces personnes-là veulent toujours montrer tes défauts. Tu es quelque part comme ça, là. Waouh, t'es devant, waouh. Là, elle va venir dire, ouais, mais tu, tu as mangé, tu ne vas pas déposer l'assiette là-bas. Tu as déposé, t as, t as, okay, voilà, ta fouchette est tombée tout à l'heure quand tu mangeais. Mais c'est quoi? On vient de me dire que je suis belle. Attends que je réponds même que merci, non. Hein? Oui, oui, oui. Je vais vous rabaisser. Le roi me comme bonjour. Oh, je vais te rabaisser pour rien. C'est encore pire quand c'est même ton, ton nom, alors. Oh, pourquoi tu veux bien t'habiller pour partir là-bas? Mais chérie, voilà la bague sur ma main. Tu crois que je n'ai pas cherché les hommes alors que tu seras à côté de moi? Non, non, moi, il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas que tu sois très belle. Il y a les hommes qui sont jaloux de leur femme. Vous arrivez quelque part comme ça, là? Quand il a, il a commencé avec toi, il savait que tu es choisi. Euh, amène euh, le doux Chana. il dit que il savait que tu as choisi il commence avec toi il dit non ça va aller tu peux toujours continuer à faire tes trucs dès que vous commencez à sortir ensemble hop hop voilà tu peux pas elle le choix plat elle ne dit pas que c'est bon <rire> ce sont les petits signes comme ça là tu es là avec l'homme comme ça là Ouais, mais pourquoi tu veux partir encore là-bas Mais, mais il, faut la, il faut laisser, non Pourquoi Parce qu'il sait que dès que tu vas arriver là-bas... Oh, bah, ta femme... Vraiment, on, on le complimente, parce que ta femme, elle est gentille. Ta femme, elle est... Il ne veut pas. Oui, mais franchement, euh, c'est seulement... C'est seulement il faut en passant qu'elle est comme ça, hein? Tu vois Parce qu'elle s'est décidé d'aller à la cuisine aujourd'hui. Il faut qu'il montre aux gens que tu ne veux pas pas souvent. Donc, il y a yeah, c'est Pour savoir que tu es choisi, hein. Même au bureau. Tu as les collègues que tu ne comprends pas ce que tu leur as fait. Parce qu'ils savent. Et ils vont toujours tout faire pour que toi, tu sois la plus gentille, pour te rabaisser, pour qu'ils t'aiment. On fait la ronde. Tu as besoin, tu es docteur, je sais pas trop. On fait la ronde. Anissa si, si tu es déceptique comme tu es qui Tu entres dans une pièce, si tu vois les gens sont en train de parler, tu as toi, tu écoutes ce qu'on dit d'abord avant de parler. Quand on te donne la parole, tu parles. Ta mère ne te faut pas quand tu étais petit. Tes collègues là, ils sont toujours vouloir te rabaisser. Ouais, ouais, mais tu as. Tu fais la ronde, tu nettoies tout, c'est bien. Ils vont venir dire, que mais attends, tu n'as pas, regarde celui-là, là-bas, là-bas, là dans le rapport. Ouais, euh, tu vois, Jocelyne, euh, elle n'a pas fait, euh, ouais, vous voyez ici. Parfois, hein, nickel, tu vas même trouver même un homme qui va te faire la jalousie-là. Parce que ces personnes-là sentent votre énergie, votre puissance. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils ont à tout faire monter les coups. Ça n'a pas marché. Maintenant, il faut qu'il vienne vous atteindre avec les mots. Tu achètes ton nouveau sac. Ah ouais on, on vend le sac de Château rouge là-bas, non On vend ça là-bas. Ah non. C'est le sac de 50-50 euros là, non Cinq personnes ont apprécié ton, ton sac le soir là. Il faut que la personne... Ah mais c'est le sac de 50 euros, non La reine Chavrine, que je suis trop forte en vision. Il faut appeler la, la personne qui doit venir chez, chez euh, moi. Il faut que la personne passe aujourd'hui ou demain. La reine Chavrine. Donc tu dois. C'est comme ça que tu as un signe qui, qui, fait, qui te fait savoir que tu es choisi. Parfois qu'on s'assoit pour comploter contre toi. Et c'est même le, simple, le cinquième complot. Hein. Ne réussit pas. Il faut en fait, pour savoir que tu es choisi, tout ce qu'on te fait de mal, après ça tourne encore. Ça revient pour ton bien. Tu ah, on te pose le piège. C'est quand on vient de te donner la médaille parce que tu as vaincu les tables là. Oh, haut vraiment, on est très fier de toi. Oh. C'est là que tu te rends compte qu'ils étaient partis pour faire le plan derrière. Ça n'a pas marché. c'est Ça plutôt tourner pour te donner l'avantage. Oui, on t'insulte sorcière, c'est ça. Parfois, on donne les paroles pour te toucher. Pour toucher ta confiance en toi. Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ma vie a changé quand j'ai su. Écoutez-moi bien. Quand j'ai plus raison, ça dit que je suis choisie. Je reste devant une tanticone, onclicone, descepticone, dragaticone, fiancéticone. J'ai dit oh, ho I'm a chosen girl Je suis spéciale Mais là, je n'ai plus la peine à dire Je suis spéciale I'm a special girl I'm a special girl Come on, I'm special I'm special Yes Aujourd'hui je suis rentrée dans l'avion comme ça là, pour les... Il y avait trois hommes qui étaient nos hôtes. Et deux étaient un peu désagréables. Le troisième, tellement gentil avec moi. Et là, je me suis dit, waouh, au moins donc de donner la nourriture, il vient me demander est-ce que j'ai besoin de quelque chose. Je n'étais pas en business class. Quand je vais monté en business class, je vais vous dire que je pourrais monter en business class. Vous inquiétez pas. Je lui dis, OK, quand il faut donner en nourriture, il faut venir me dire, Ah euh, oh oui, la reine Sylvia, tu es sûre que tu avais les ancêtres en Afrique. <rire> je vais te donner, tu vas t'appeler Magne. Tu as compris. La reine Sylvia, je vais maintenant t'appeler Magne. C'est voilà ton nouveau nom, Bajounet, que j'ai donné. Oyo <rire> tu m'as mis cette Donc, au moment où je à manger, il vient me voir. Il me donne le repas qu'on donne aux gens en first class. Je regarde, je dis, tu es, il, il a chauffé tout, tout. Tout le monde avait des trucs froids. Il vient, il me sert spécialement pour moi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais quoi Je te bénis. J'ai béni l'homme là du fond de mon cœur. Il ne savait même pas qui je suis. Et j'ai commencé à comprendre que... Quand tu, tu acceptes que tu es choisi, certes, ça vient avec les, les jalousies des gens parce que <rire> les gens sont. Je ne peux pas vous dire combien de jalousies ont, ont doublé, triplé, quadruplé derrière moi. Mais je ne vois même plus les jalousies en fait. Genre, je vous ai que je suis arrivée, il y avait trois, trois hommes qui nous servaient. Deux n'étaient pas très très gentils. Mais bon, je ne les ai même pas vus. C'est genre, il arrive au téléphone. Madame! Vous devez arrêter votre téléphone. J'ai dit, mais attends, parle-moi même doucement. non, c'est quoi Tu me connais où <rire> Mais, je n'ai pas mon prêté attention à ça. Donc, tu vas commencer à voir que, il y a des gens qui vont être en ta présence, ton énergie. Les enseignements que vous écoutez ici chez moi, là, votre énergie est en train de s'activer. Il y a les dons en vous hein, que ça n'était pas activé jusqu'à ce que vous m'écoutiez. C'est pour ça que souvent quand vous m'écoutiez, vos, vos, vos mains picotent, vos pieds picotent. Bonsoir la reine quand même. Ça picote. Tu ne sais pas pourquoi que tu m'écoutes comme ça, tu es tout excité <rire> La reine m'a là. Merci. Donc il y a des gens qui sont mmh, en mmh. votre présence. Votre énergie, votre puissance trop pour eux Ils sont les decepticons ils se sont soumis à certains esprits souvent ce tu es arrives et tu dis bonjour une réceptionniste. oui madame qu'est ce qu'elle peut faire pour vous asseyez-vous là bas asseyez-vous là bas tu regardes devant là. tu wander que mamie on a on a discuté l'homme j'ai pris ton mari tu t'assois seulement, tu dis que problème. Parce qu'elle a vu ton énergie, la puissance qui a... Vous ne pensez pas que vous portez la puissance, non. Croyez toujours que vous êtes simple, simple, là. Elle ne pouvait pas... Elle est belle. Elle sent bon. Maman, elle a les pieds à <rire> <rire> Vous allez maintenant... Vous avez demandé pas porter mini-jules tous les jours. <rire> oh, la fête des pieds à me plaît. <rire> tu mets tes talons, ça donne. Tu mets le pantalon, ça donne. Ça énerve les gens. Hein? As voiture, tu es belle. as dit cette voiture est belle. Tu as garé une belle voiture. Qu'est-ce que je peux faire à la fin si les vous Ça énerve. Asseyez-vous là-bas, madame. Ouais, les pieds à qui? Vous savez pas que chaque fois que vous détestez à cause de vos pieds, continuez à rire. Oh vraiment? Maintenant, euh, un autre signe pour, qui peut te faire savoir que tu es choisi, euh, très souvent les gens complotent contre toi. Ah oui, Marcela, tu peux interagir. Vous allez voir que les gens vont souvent, se, vont souvent faire des réunions familiales contre vous. Ils vont faire des groupes WhatsApp. En fait, tu es tellement importante. Tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta ville. On va s'asseoir pour parler contre toi. C'est toi qui te simplifie. C'est toi qui te simplifie. Tu es tellement important pour les gens-là qui vont s'asseoir, donner le rendez-vous, ou bien un de tes oncles va prendre le temps, il va appeler tous les gens de la famille pour parler mal de toi. Oh, vous avez vu Jocelyne? Elle a fait comme ça. Elle a même que quoi? Clique. Eh, vous avez vu Jocelyne? Elle a même que quoi? Clique. Hein? Tu, tu as vu ce que je fais l'autre jour Non, non, non, non, clique Le frère de ton père, le frère de ta mère. C'est comme ça que tu vas savoir que tu es choisi. Les gens vont se lever spécialement de, pour te nuire. Ils vont faire la conférence. Les vidéos calls de groupe là. Contre toi. Et justement, ça va tout venir te trouver. Oh, oh, oh, oh. Tu es même sorti de la groupe, tu les as laissé là-bas dedans. Bonsoir le roi Walter. Tu es sorti du groupe, tu les as laissé que bah, resté là-bas dedans, laissez pour tranquille. Oh, quand Le jour, tu sors, et hey, comment que quoi, manque, quoi? Hein? Hein? Hein? Hein? Et comme tu les calcules encore. Le groupe de commérage te sert à quoi? Tu, tu, tu, veux, tu veux les on les positive vibes? La belle audacieuse, c'est à moi que tu parles. Et quoi qu'il y a l'eau dans votre tête ici sur Facebook, Il y a l'eau qui passe un peu dans votre tête. Vous pensez que quand je suis ici là, on a on est allé à la cible ensemble. Hmm. si tu as bu, tu as bu le, tu as bu le jaune de, on bah, va venir, cela m'embêter donc un autre signe qui peut te faire euh, savoir que tu es choisi euh, tu t'intéresses pourquoi à la spiritualité tu restes parfois comme ça, le fête de celle ce qui est pas là, tu faisais de la, ça depuis longtemps tu restes comme ça, là, un te dit que prends le sel, prends le juge, fais comme ça, fais comme ça, tu fais donc, tu restes comme ça là, tu, tu es guidé. Tu es guidé. Intuitivement comme ça là. Giovanni Luna, <rire> j'aime le genre là. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi par erreur. Il ne peut pas dire que je suis passé dans le coin... Non. Si tu viens chez moi, tu avais vraiment l'intention de venir chez moi. Et j'aimais le vigile. ayez il est vigile chez vous. La personne vient, et ne tape. il ne ta il n'a pas prévenu qu'il vient. Le vigile lui dit que tu n'es pas là. Même s'il voit tes cinq voitures garées de <rire> haut. Mmh. Bon, un autre signe pour savoir que tu es choisi. Tu aimes beaucoup aider les gens. Les choisis sont choisis parce que Dieu sait que s'il vous donne beaucoup d'argent, vous allez donner aux gens. Dieu sait que s'il vous donne longue vie, vous allez profiter de l'espace, de cet temps-là pour aider les gens. Dieu sait que si demain, tu, as, tu, as 10, tu vas prendre neuf, tu vas diviser aux gens, tu vas donner. Même si tu as aidé dans le passé, les gens ont abusé de ta confiance. Tu n'as pas arrêté. Tu n'as pas arrêté. Ils ont abusé. Ça ne t'a pas stoppé. Même aujourd'hui, si on te donne encore, tu vas aider. Tu vas faire. Parfois, c'est quelque chose qui embête beaucoup les, les, les choisis. Tu as aidé les gens, ils ont abusé de ta confiance. Maintenant, tu as l'impression que tu vas arrêter. Tu ne veux plus aider quelqu'un. Dans l'essence du choisi, tu comprends. Hein? Dans l'essence du choisi, tu vas le donner. C'est ça qui fait ta puissance, tu ne sais même pas. C'est ça qui te protège. Il n'y en a pas mis vous. Que si ce n'était pas vos dons. Ce que vous êtes déjà mort depuis longtemps. Parce que les gens sont partis chez le marabout. Le marabout lui-même a dit que l'autre aussi là est gars. Anofi touch. Donc, il ne faut pas vous le décourager. Comme Paul a dit dans la Bible. Don't be tired of doing good. Ne te fatigue pas de faire du bien. Parce que dans le bon, la bonne saison, tu vas récolter. Si tu ne te fatigues pas, tu vas récolter. Donc, vous ne pouvez pas vous fatiguer de faire du bien. Maintenant, vous devez savoir comment aider les gens. On n'aide pas seulement bêtement. ta force de le fait que tu aides les gens j'ai des fois j'ai aidé les gens même à mon à, à, à mes propres frères ça quelque me donne quelque chose avant d'arriver à la maison j'ai hâte de nos gens. <rire> la reine lui c'est ça on ne peut pas, un choisi ne peut pas faire du mal. Parce qu'un choisi, c'est un agent de lumière. Un agent de lumière est là pour éclairer les gens. Un agent de lumière est là comme un ange. Vous êtes la main de Dieu sur la terre. Bon, c'est pas seulement pour que Dieu à travers les ça va travers toi. Tu touches les gens comme ça, ils tombent au sol. Puis, oh, oh, je suis guéri. Tu possèdes un agent, genre, Dieu te dit va payer le loyer de la femme là. Tu vas payer son loyer. Mm -hmm. Quand, dans tes prières, tu as quoi Seigneur, aide-moi à acheter la maison. Seigneur, guéris-moi. Pourquoi vous voulez seulement répondre à la prière de guérison des gens Seigneur, donne-moi le don de guérison. Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse construire les maisons aux gens. Vous comprenez, non? Bon, généralement. Les gens qui ont le don de guérison, ils sont aussi très généreux. Ce sont les dons que tu fais les aumônes. Allez, dans acte chapitre 10, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Soit c'est chapitre 9, soit c'est chapitre 10. Corneille avait fait beaucoup d'aumônes. Il avait même construit une église dans sa ville. Et la Bible dit que Dieu s'est rappelé, a vu ses aumônes. C'est pour ça qu'il a envoyé Pierre pour prêcher à Corneille, pour qu'il soit sauvé, lui et sa maison. Donc tu es la main de Dieu sur la terre. Supposons que Dieu envoie un ange pour qu'il vienne pour aider une famille. L'ange ne peut que parler. Quand vous vous demandez aux ancêtres de vous parler, c'est pour que s'ils ont des choses de bien et ils sont là que pour le bien, à faire sur la terre qui passe passent pas toi. Donc, un choisi, c'est quelqu'un qui est un canal, un pont entre l'invisible et le visible. C'est pour ça que le mauvais esprit ne peut pas venir te parler parce qu'il va te dire, il va faire du mal à telle personne et ça ne va pas passer chez toi. On ne peut pas passer. Parce que tu fais trop de démons autour de toi. Donc ne cherchez pas à devenir dur ou mauvais. Cherchez seulement à avoir plus d'argent. Cherchez <rire> à avoir plus d'argent. <rire> Un autre signe pour savoir que tu es choisi. Tu es un canal. Ça se joue un peu ce que je viens de dire. Les gens viennent à toi pour recevoir leurs réponses. Comme là, par exemple, beaucoup d'entre vous, vous venez à moi. À travers moi, vous vous connectez avec vos ancêtres. Il y a beaucoup parmi vous, vous comprenez déjà ce que l'Esprit dit. Parfois tu marches comme ça, tu arrives dans la rue. Une, une, une voix te dit, le menteur, a donne-lui 15 000. Donc 15 000 le menteur, mmh. Tu ne sais pas pourquoi tu pars, tu donnes. Donc avant que les gens ne viennent à moi pour demander qu'est-ce qu que mes ancêtres te disent. J'étais plutôt un canal de bénédiction seulement. Les gars se disent, ah, je suis à l'église comme ça, je vois une fille qui souffre. Moi-même, je souffrais. Je prends ma petit, mon petit argent dans ma petite souffrance là. Et pas, Dieu dit je pas je dis, Dieu va, je te donner ça, je te donne. Je crois que les ancêtres vont même d'abord tester ton cœur. Euh, ta propre famille à vouloir que tu arrêtes mais oui non les, les mauvais esprits vont passer par tes proches tu vas lire <rire> ce que tu les maîtrises mais tu vas les maîtriser écoutez tout challenge spirituel c'est une école c'est une école C'est une école. Pour savoir ce que tu as choisi, tu as souvent les rêves lucides. Ou tu dors peut-être, tu vois clairement comment ton Parfois même, tu vois les choses avant que ça n'arrive. Tu rêves peut-être que tel, que tel cousin m'a mourir. Un peu, merci ah, la reine Sylvia, merci Magne Magne Sylvie et adoré ton nom tu as beaucoup Magne Sylvie quand tu vas venir, la reine Sylvia à Siak à Siak, oui. quand tu vas vivre, tu appelles Sylvie. Choisis, canalise la bonne énergie. Et tu veux seulement répandre la bonne humeur. Tu veux que tout le monde autour de toi soit bien. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui veut être bien. Oyo oh, a. Tu veux le bien. Je faisais seulement pour t'aider. C'était pour eux même. Ils ne veulent pas leur propre bien. Les ancêtres ne sont pas fous. Hein? Ils vont tester ton cœur. Si on te dit tel secret, tu vas faire quoi? On te montre que telle personne souffre. Est-ce que tu vas aller te moquer de lui ou bien tu vas aller prier pour lui? Je peux pas dire le nombre de fois que je jeûnais pour les gens. Louise, tu dois faire le salaka. Est-ce que tu vas te lever et dire Ah, j'avais vu qu'il devait mourir. Et parfois, en tant qu'agent de lumière, tu n'as pas besoin de toi, tu peux te lever. Juste une petite prière de 30 secondes. En 2012, j'ai eu ça. J'ai rêvé qu'un de mes cousins qui était dans notre pays en Europe, qu'il qu est mort. Et l'esprit me refait, va pisser, va pisser, ça m'énerve, je me lève dans mon pipi, tu dis oh. Après, je lui je me dis, prie pour lui. je coupe la bouche, je prie. Deux jours plus tard, ma cousine m'appelle. Est-ce que tu sais qu'il a eu l'accident Le véhicule me met irrécupérable. Il, il est entré en bas d'un camion. Il est sorti de la vignée gratinue. Ici. Rien d'autre. Il m'a dit qu'il a fait l'accident, il me rappelle que dans la nuit, il y avait trois heures comme ça, il y a ça, deux jours. Si je me réveille pour prier pour lui. Votre famille ne fait que son rôle. Si vous avez les familles, ils ne font que leur rôle. Ils sont là pour vous faire croire que vous n'êtes pas un choisi jusqu'à ce que vous-même vous décidez de croire que vous êtes choisi, comme Superman ou Islander. Tu n'as pas de dons, tu n'es personne, jusqu'à ce que tu dis sais que non, je suis le choisi, je suis Superman, Yeah. Il <rire> faut que je fasse la comédie, hein, parce que vraiment ma passe là. <rire> hmm. Mm -hmm. Marie, le, le combat doit venir. Ça doit venir. Ils sont là pour te faire croire que tu n'es pas. Tu sais que tu es. jésus lui même a dit, un prophète n'est pas accepté chez lui. Pourquoi tu attends que ce soit eux qui t'acceptent? Jésus a dit que, même le monde m'a rejeté. Et il a dit que s'ils si m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Vous savoir aussi que tu es choisi. Tu es très intelligent. You smart. Tu arrives quelque part au salaire. Tu vas vraiment faire quelque chose une fois. Clique, tu prends. Tu es allé dans un pays comme ça. Quand les gens sont en train de souffrir, wow, wow. Tu vois, il y a tel business qui donne. Normalement, tu as ouvert ton petit kiosque là-bas, tu vas aller baigner. Tu vois comment on, on, on joue à un jeu là, là pour une fois. La prochaine fois qu'ils sont en train de jouer, tu pars, tu joues, tu gagnes tout le monde. Tu, es, tu as l'esprit éveillé. Ce jeune enfant, que, quand il est petit... Tu vas voir que il te voit utiliser un appareil une fois. Tu peux regarder. Tu le trouves un autre jour qu'il a descendu, il l'a utilisé seul. Alors que même toi-même, le jour où tu utilisais ça, ça te dépassait. Le genre d'enfant là, il a un esprit qui capte. Si tu as une tanticone, tu vas vouloir bloquer ton neveu là. Mais si tu as une bonne tante, une tante une tante tonner, pour les simples il faut que je trouve le vocabulaire, c'est augmenté. Tu vas plutôt l'encourager. Oui, la reine Ericia, le rejet chez les choisis, ça fait partie du jeu. Après, tu vas transformer ce rejet en âme. Déjà, on prenait, on te lançait souvent. Yeah. Avant, tu faisais ça. Aïe, aïe. Maintenant, tu fais quoi Quand, quand ça vient, tu fais. Oup, tu attrapes. Mmh, Qu'est-ce que je peux faire de ça Les flèches que tu pleurais que ça te faisait mal avant. Tu prends ça, tu utilises pour faire des choses qui vont t'aider. Et ça, c'est la saison où la connexion des choisis est en train d'augmenter énormément. Les choisis sont en train de se connecter entre eux. Parce Vous n'êtes pas sur la page, par hasard. Vous allez vous connecter entre vous d'abord. Et puis, on, le plus on se connecte, les agents de lumière, plus notre puissance augmente. Et on s'active. On s'active. Je vous active, vous me renvoyez aussi, vous m'activez. Et temps pour vous de sortir de toutes les dépressions dans lesquelles vous étiez avant tu pensais que tu étais une la bête noire de la famille le black sheep maintenant tu comprends juste que tu es choisi et que tu comprends que ce n'était pas ta famille en fait c'était ma famille adoptive ouais Maintenant, quand tu localises ta vraie famille, c'est comme si tu te retrouves. Tu commences à avoir confiance en tes dons. Souvent, tu disais que tu es trop aller vers les gens. Parce que les agents de lumière sont comme ça. Quand vous arrivez quelque part, vous voulez que tout le monde soit à l'aise. Vous voulez donner la joie aux gens. Et ça, ça énerve les Decepticons. Donc, parfois, tu étais avec un mari, ticon qui te disait, ouais... Pour montrer que tu, tu veux draguer les hommes là ou pas. Non, je suis juste comme ça, c'est ma personnalité. I have a bubbly personality. You know? What's wrong with you? I'm a bubbly person. So let me be. Tu peux aller dans un centre commercial. En fait, ta puissance, est le jaguet. Tu arrives dans un centre commercial. Tout le centre commercial, même la ville. Ressent ton énergie. Du coup, partout où tu marches... J'ai eu ça quand j'étais allé en Turquie. Oh! On me disait, non, les Turcs sont racistes. Oh my God! Un jour, j'étais toujours avec le chauffeur, chauffeur. Un jour, sur des descendu dans la rue seule. Quand j'ai marché dans la rue seule en Turquie, les petits-enfants viennent, ils veulent prendre les photos avec moi. La mère dit, oh, est-ce que mon enfant peut se filmer avec toi? En fait, il y avait déjà les signes depuis. Je suis allée en Turquie en 2018. Il se comportait avec moi comme je suis une star américaine, comme si tu suis rien. Il voulait un peu me saboter. Tu vois, quand tu veux te saboter, là, j'ai je... ah, peut-être qu'ils n'ont jamais vu une noix ici. Là. Non, c'est ton énergie. Exactement. Carole Nelson, beaucoup de personnes ont ça. J'ai une reine qui est venue chez moi l'autre jour. Maman, les clients, vous seulement. Les clients sont venus. tu arrives, toi-même là, qui est venu, on avait commencé à te servir, on t'oublie. Pour aller servir tous les clients qui arrivent. Et quand on sait une personne cinq arrivent. une personne cinq arrivent. Les hommes venaient se fumer avec moi dans la rue. Les enfants, tout. J'ai dit qu'en marchant, j'ai gardé comme ça. Ça, c'est les périodes où j'écoutais la voix de Dieu, mais je doutais beaucoup le temps là. Je faisais comme ça là. Pourquoi connaissez la femme qui dit comme ça là non? <rire> oh là là, tu attires beaucoup les enfants. Oh my God. D'ailleurs, tu t'entends beaucoup avec les enfants. Écoutez, hein? moi, je comprends beaucoup Jésus maintenant. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Tu, tu as cette connexion rapide avec les enfants. Certains choisissent en temps de communiquer même avec les bébés. Bon, je vous ai donné quelques signes pour savoir que vous êtes choisi. Vous aimez aussi là, vous êtes euh, véridique. Vous ne sait pas prétendre. Donc, c'est vert, tu dis que c'est vert. Elle va, va mentir comme ça là pour qu'il te donne... Tu n'es pas toi sur ça. Quand la moto ne peut pas te bâcher, c'est pour ça que tu sais que tu es choisi. il faut acheter la voiture. Monte sur la moto, pourquoi hmm? soit la reine Linda. Quel est le dernier point que j'ai dit? Un choisi peut avoir une femme choisie. Généralement, les gens que Dieu va vous envoyer, ce sont les gens qui vont vous comprendre et qui ne vont pas vous empêcher de faire ce que vous êtes appelé à faire. Parce que soyez honnête, c'est une question de temps. Un choisi sera célèbre. Un choisi sera célèbre. Deux choisis peuvent se marier si vous êtes euh, Mathieu, si vous avez des mûri. Tu que tu es un choisi. Tu es à un niveau où tu connais ta mission de vie. Tu es en train d'aider les gens à faire cela. Donc, tu, tu, tu, tu agis déjà sur ta mission de vie. Et tu rencontres un choisi qui est encore peut-être bloqué dans la veille de sexo, du Ou mais tu rencontres un homme, tu es une femme, tu rencontres un homme qui est choisi lui-même, mais il n'est pas encore à l'étape, où il est convaincu qu'il est choisi. Donc du coup, tu es droite avec lui honnête parce qu'un choisi qui sait vraiment, il est ouvert, véridique, pur. Comme donc avec lui, c'est ce que tu vois que tu as. C'est pour ça que les gens croient qu'ils vont t'escroquer quand ils viennent dans ta vie. Oh, elle a beaucoup d'argent. Oh, son ex, elle est honnête, telle somme à son ex. Oh, ça veut dire que moi, on ne sait pas avoir. Donc quand tu as le genre de personne qui vient à toi, qui n'est pas encore décidé que je suis choisi, je vais suivre mon truc. Ça peut faire clash. Parce qu'un choisi, c'est quelqu'un que, en priorité, les gens qu'il doit aider, il va les aider. Moi, j'ai dû établir ça dans ma tête d'abord. Vous savez combien d'heures par jour je passe à travailler sur les gens Avant, je me disais, mais je n'ai plus de vie. C'est quoi ça, Seigneur Je n'ai plus de vie. Comment est-ce qu'on va me jaguer Ah ah je suis toujours à l'intérieur, à l'intérieur. Je ne sors jamais dans la rue. Je fais rien. Une... On joue la reine à Amel. Donc, quand tu sais que tu es choisi, il y a les étapes. Tu es sûr, tu seras célèbre. Ma chérie, les hommes, les, déjà, dans cas social, là ou améliorer leur vision, mmh, ça te perd le temps, ça te prend de l'énergie. Mmh. Grâce à ce macela, mon fils là-bas, <rire> mes clients vont me draguer, je suis folle. <rire> Souvent ça fait plaisir à une femme qu'on a déjà voisin. Et comme les hommes ont souvent peur de moi là, on m'arrive devant moi et fait. Ne euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh. dis pas là. Stéphanie Naomi, ça demande beaucoup d'énergie pour aller changer le sale caractère d'un homme. Parce que si lhomme ne veut pas changer, tu perds ton temps. Et si tu es choisi, tu te mets à 20 de Tu vas tourner n'importe comment. L'esprit va le chasser. Un choisi ne peut pas se mettre n'importe qui. Parce que ta mission est trop grande pour que les ancêtres te laissent être sabotés. Pas un décepticon. Mmh, Carole, ça veut dire que Dieu, Carole, Dieu t'a montré. Faites beaucoup attention quand vous savez que vous êtes choisi parce que si tu te permets de sortir avec un homme qui ne sait pas qui il est vous allez avoir les problèmes les faux problèmes tout le temps soit ça va être un homme très posé qui comprend et respecte parce qu'un choisi est très spirituel tu entends parler des chakras des cristaux <rire> de rechercher ton cristal à la lumière de faire des bains de sel Si Tu sors à 20 de ces petits cons, ce sera chaud. Tu as dit que c'est la va avec le sel, il oh. oh. va dire oh, non, il avait des trucs à ça, mais c'est bien quoi? Elle dit oh. Après, ce sera comme si c'est toi qui le force. Le doux Chana, le Seigneur va, va permettre que ton rêve se réalise un jour. Tu vas me rencontrer. Louise et Michel. <rire> Les choisis, étant donné que un choisi est véridique. Droit, direct. Parfois, tu as rencontré un homme le premier jour au salaire. Il the de dragueur, pas de le drag Tu lui dis que tu me plais. Tu le, tu le dis net parce que tu, tu es à drôle, tu ne tournes pas les trucs, tu contournes. Tu il t'invite au restaurant, tu peux manger son argent. Semaine prochaine, tu manges son argent. Semaine d'après, tu manges son argent. Première bien il dit que gars, dis, dis-moi, tu veux quoi? Il dit, moi, t'as un peu boupi. Il dit, boupi là. <rire> ouais. Ramini, mais qu'un prier pour les gens, ce n'est pas un fado. Tu dois aussi avoir ton bien-être dedans. Pas genre que tu deviens comme vous. Tu dois prier pour les gens si c'est tellement dur. Comment savoir que tu es choisi? Tu as toujours su que tu es connecté à Dieu. <rire> <rire> ah, N'est-ce tu m'amusais? <rire> Il va bien. Du Père, si tu guéris déjà, c'est bien, aide. Hein, On va sceller ta guérison par le sang de Jésus. Tout serpent qui est dans ton dos, je commande à cette entité maléfique de sortir. Et de ne plus revenir au nom de Jésus. Donc Vous savez comment vous me faites rire. Hum? <rire> vous ne devez pas jouer avec votre spiritualité. Rien que je suis là et riche chaque jour, vous pensez que je pense ris parce que je n'ai rien à faire. Un bataille spirituel intense qui est là-dedans. Il y a les hommes qui sont dans votre vie seulement pour vous détourner. Oh, On les a mandatés. On a mandaté les hommes-là. Bien à ta vie comme ça, là, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu ne fais rien. Toi-même, tu sais que tu n'avances pas, elle. Toi-même tu sais. Tu es dans la nuit comme ça, tu sais que je sens que je dois quitter l'homme-ci. Je te vois dans sa maison, tu cherches la porte fatiguée, tu ne sors pas. Tu cherches la porte ou sortir de la maison là, dans le rêve. tu le quittes, tu te rappelles comment il te menaçait, te tapait, il te minimisait. Tu fais deux mois, tu vas encore toi-même porter tes pieds pour entrer. Ton âme est en pleine manipulation, ma chérie. Mon chéri. Pas à ton cœur. Yes, c'est des choses que vous devez souvent mettre devant votre visage pour ne pas oublier rappelle toi comment tu voulais prendre tes bains de sel le matin il refusait tu te lèves tu parles avec un don il te dit ah pardon laisse moi tout ça tu restes dans le dit, comme ça tu priais que seigneur délivre moi de l'homme ci Te De voilà deux mois, six mois plus tard, t'as oublié. T'as oublié. Rappelez-vous d'où vous venez. Les nuits où l'on ne venait pas chez toi dormi. Là, la nuit, les ancêtres te parlaient. La nuit où vient problème, problème, problème, vous vous engueulez. Tu dors comme ça, tu es fatigué, tu as bagarré dans le rêve. Ce sont ces esprits-là. Donc <coughs> voilà, es aujourd'hui, tu vas encore retourner là-bas. Mmh. Maintenant que vous savez que vous êtes choisi Sachez que un choisi Appelé à faire de grandes choses Vous avez beaucoup de choses à faire Vous avez beaucoup de personnes à délivrer là-dedans à aider vous avez des écoles à construire. Vous avez des orphelinats. Ericia, travaille sur toi. Dans ton travail spirituel, oublie d'abord l'homme. Libère-toi totalement. Soit l'homme-là va venir. Soit l'autre personne qui est pour toi va venir. C'est comme une porte que tu vas ouvrir. Mais dans le trou de la clé, il y a la saleté. Mais je cherche que oh, la, la clé vient, clé, clé. J'ai vu un homme, j'ai vu un homme. Nettoie le trou de cette porte. Libère-toi de ce qui te bloque. Bonsoir, Kavia. <truits> Tu as, tu as la mission sur terre, tu as compris? Mais je te dis que tu as une mission déjà. Que toutes tes dépressions-là, tu es en train de guérir. Nettoie-toi d'abord. Quand tu vas finir, tu as la bonne clé va venir. Seul. Parce que même quand j'étais bouché, même si la bonne clé venait, ça ne pouvait pas entrer. Le match ne pouvait pas se faire. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis. J'ai une formation pour découvrir sa mission de vie. La formation la coûte 100 000 francs. Écrivez sur WhatsApp pour dire que vous voulez la formation de mission de vie. Et vous donnez des tas de connexion. Et tout. Bon, je vais me reposer. Larelle, tu te... Tu, tu es paresseuse, tu es paresseuse. J'aime ai que quelqu'un d'autre te pour toi. Tu es paresseuse, ma chérie. Tu as compris. Bonne soirée à vous. De dormir. Bye bye. Je vous ai dit bonsoir. Bonne bienvenue sur la page. Il y a plein de vidéos ici. Chaque jour, je fais en moyenne une vidéo. C'est la deuxième vidéo de la journée. Bonne soirée.